D'amis, juste avant que la vidéo commence, les amis, je voulais vous dire que j'ai un Discord Pixel où ce qu'on fait des giveaways, des trucs comme ça. Donc, si ça vous intéresse de rejoindre, ça me ferait très très plaisir que vous preniez deux secondes de votre temps pour rejoindre le Discord. Et puis, moi, euh, voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. <rire> Donc, aujourd'hui, les amis, c'est une vidéo très très spéciale parce que j'ai enfin drop le troisième et unique item qui me manquait à drop et c'est le euh, Overflux Capaciteur. Donc, cette fois-ci, j'ai ma réaction dès que c'est arri... arrivé et tout. Donc vous allez pouvoir voir ça dans quelques instants, mais juste avant euh, que ça arrive, je vais quand même vous montrer combien de temps ça m'a pris avant de l'avoir. J'ai pas fait de loot depuis, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Euh, on va aller voir Maddox vite fait. Donc comme vous voyez les amis, je suis niveau 8 de revenant, j'ai drop euh, tous les boss, donc j'ai drop tous les items qui sont ici, au moins une fois. Ensuite, dans les euh, Tarantulas, j'ai aussi drop une fois tous les items, sauf le Fly Swatter, j'ai jamais drop. Mais j'ai drop le Digested, le Tarantula, le livre, tous les autres, j'ai tout drop, sauf ça. Donc, il c'est pour ça j'essaie de faire encore des années pour tout drop. Et dans les euh, Grizzly Bait, j'ai drop, Overflux, Coutume, Red, Claw Egg, j'ai tout drop, tout ça aussi. Donc, ça m'a pris un total de 164 000 XP pour l'obtenir au niveau 7. Donc, c'est quand même pas si mal, euh, sachant que les autres trucs m'ont pris quand même beaucoup plus de temps. Je crois que celui-là... Le, pour les Tarantulas, ça m'a pris presque 400 000 XP. Je l'ai eu euh, au niveau 8, je crois. Euh, Maintenant Même chose pour les revenants. Revenants, ça a été vraiment long avant de l'avoir aussi. Donc bon. Les loups, ça a été celui que j'ai eu le plus rapidement possible. En très peu de loups, j'ai quand même eu un Grizzly Bait et un Overflux Capaciteur. Donc, je vous laisse sur ma réaction. Et puis moi, moi, je vous dis à tout de suite. On se reprend tout de suite après. Oh my god! Oh my god, les gars! Regardez ce que j'ai de drop! Overflux Capaciteur! <rire> Yes Gros, c'était mon premier loup de la journée C'était mon premier loup de la journée, gros C'est pas possible C'est littéralement pas possible, c'est mon premier loup Je viens de boire mes potions, regardez Normalement, mes potions, ils durent 1h et 20 minutes Oh my god, c'est le premier loup <rire> Mon pote, ça fait 10... Ça fait 20 jours qu'il essaie de l'avoir Il est niveau 8, je l'ai tiré, quoi <rire> Oh my god les gars Bon ben 90 millions de profit pour les petits icons ah oh là là là là C'est dommage parce que en fait je suis en train de farmer pour les dents de loup Parce que je vais faire le Red Claw Artifact J'ai juste besoin des dents de loup Et là je drop le Overflux Capacitor <rire> Oh my god les gars C'est le plus beau jour de ma vie Oh my god <rire> 90 millions Bon ben les gars on est bien maintenant On est bien hein. hop hop hop On est de retour les gars Oh là là, je suis trop content la vie de ma mère. <rire> oh mon pote, il va avoir le sum. Je vais... Oh my god. Attendez, je vais lui envoyer un snap. Si vous voulez, vous pouvez m'ajouter un... sur Snapchat, les gars. C'est Icons que travaille Gros, il va avoir trop le sum, gros. Il va avoir trop, trop, trop le sum. Overflux capaciteur, on va lui envoyer. Vous êtes prêts Oh là là, je l'ai mis dans ma story en plus. <rire> oh, comme il doit avoir le sum, les gars. <rire> Je suis trop content, oh my god. Je sais pas si ça se voit, les gars, mais je suis l'homme le plus heureux du monde en ce moment, 100%. <rire> oh là là, bon bah, ben, je sais pas si dans quelle vidéo je vais mettre ça, parce que je sais pas, que j'ai déjà l'Overflux Mana donc je sais pas dans quelle vidéo je vais le mettre. Mais euh, je vous dis à bientôt, euh, c'était Icon, ciao! Donc ouais vous pouvez voir, je suis plutôt content mais euh, je me suis dit pourquoi pas regarder combien tout ce que j'ai drop valait Donc j'ai commencé à faire des calculs et je me souviens que j'ai vendu mon euh, mosquito beau à euh, environ 38 millions Si je me souviens bien dans les alentours de 38 millions, on va dire 35 millions pour le, le fun. On va dire 38 millions, mais je crois que c'était 35 millions. Ensuite, j'ai encore ma Reaper site euh, que Je l'ai toujours sur moi. Comme vous pouvez voir, je ne la vends pas. Mais ça vaut en moyenne. On va dire, attends, on va regarder vite fait. Mais je crois que ça vaut environ 50 millions. On va faire, voilà, 50 millions. On va arrondir à 50 millions. Et le Overflux que j'ai vendu, personnellement, je l'ai vendu à 78 millions. Donc, si on additionne tout ça, les amis, ça nous fait un total de 166 millions de dollars qu'on a eu juste avec 3 drops. Euh, avec 3 items Mais le truc qui est intéressant aussi à savoir C'est que j'ai dépensé peut-être 10-15 millions dans les Slayers Pour avoir un total de tout ça Donc ça vaut vraiment le coup de faire les Slayers Je sais que c'est chiant, c'est long et tout Mais au moins euh, au moins ça nous fait euh, passer le temps, augmenter vos niveaux et tout Et on sait pas, comme j'ai dit, peut-être dans le futur Il y aura des nouveaux niveaux Comme on peut voir ici, si on va au Maddox Peut-être qu'il y aura des, no des niveaux Supérieurs euh, Dans les euh, des nouvelles slayer Quest plutôt comme vous voyez, il y en a plein ici qui va peut-être arriver. Et il y aura aussi peut-être des, des nouvelles récompenses. Comme on peut voir ici dans le boss leveling, on peut voir que le niveau 8, il n'y a rien à part 5% de less de coins. Niveau 9 et niveau 10, mort ou comme. Mais si on voit par exemple dans les tarantules que je suis niveau, on peut voir que je gagne seulement 3 de crit damage permanent pour... 1 million d'XP, les amis. On sait très bien, vous et moi, que ça vaut vraiment pas le coup. Donc, ils vont sûrement sortir des nouveaux items qui auront rapport avec sûrement euh, le Mosquito Boat, des trucs comme ça, des upgrades encore peut-être. Parce que, comme vous voyez ici, j'ai débloqué 3 crêtes d'amage permanent et 10% d'alchimie XP en plus. Donc, c'est pas tellement bon pour un niveau qui m'a pris quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ça me ferait chier quand même que ça reste comme ça. Mais, je suis sûr qu'ils vont rajouter des items ou des, des loot pour on pouvoir gagner. Comme ici, on peut voir le heal de 50% naturel Eldrigène. Ça, c'est quand même pas si mal. Mais, tout de suite après, regardez, c'est 6 HP, quoi. Donc, euh, c'est pas tellement bon. En espérant qu'ils fassent des modifications là-dessus. S'ils font des modifications là-dessus, ça peut devenir très, très, très intéressant. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Donc, j'ai euh, la Reaper Sight, le Overflux Capaciteur. Et maintenant, euh, le Mosquito Bow, je l'ai malheureusement vendu, mais euh, si un jour j'en ai un, peut-être qu'on va pouvoir les afficher dans notre musée. Donc, comme vous savez, euh, j'ai amusé parce que je plusieurs items. Donc là, ma dernière euh, achat était le Salmon Hat. Comme vous savez, le Salmon Hat, c'est un des items buggés. Donc, lorsque vous allez dans la collection du, sale, euh, du saumon, vous voyez la, la, la, la Hat, elle dit « Coming soon ». C'est qu'à un moment, elle était obtenable, elle était craftable. Il y avait un bug et tu pouvais la crafter. Et certaines personnes l'ont crafté. Et il y en a peut-être une vingtaine sur le serveur. Et en fait, ben voilà, quoi, c'est juste une tête de saumon. Rien d'intéressant. Euh, Mais ils l'ont jamais retiré du... Euh, du euh... Ils n'ont jamais retiré du serveur depuis, tu peux toujours l'avoir, c'est un item qui est buggé. Ensuite, on a ma paille du Spook Event, donc celui que j'ai terminé le mieux pour l'instant, c'était 333ème. Le gif de fish et tout ça, bon voilà, vous avez compris, toutes les armures que j'ai là. Et j'ai prêté une armure ici, je crois que j'ai prêté, ouais, j'ai prêté une armure à quelqu'un. Sinon, on a la blaze armure que je suis en train de finir et la sponge armure. On a fini la bat armure dernièrement. Donc voilà plutôt sympathique et on a une bonne grosse balance de 198 millions donc avec 198 millions les amis on va pouvoir s'acheter pas mal de trucs et faire pas mal de, de trucs de vidéos, là j'ai pas mal de bonnes idées de vidéos, donc si ça vous intéresse abonnez-vous les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Icons je vous aime tous du plus profond de mon cœur n'oubliez pas de rejoindre mon Discord à Pixel Skyblock dédié à, à tout ça quoi, et puis moi je vous dis à bientôt c'était ciao ciao